Bonjour, c'est Laurence de euh, Cancer Butterfly Warrior. Je voulais simplement vous souhaiter euh, une bonne année, un petit peu en retard, mais simplement, bon bah, les choses vont très très vite et il euh, n'y a pas l'occasion de, de discuter tout le temps. Euh, je vais revenir vers vous pour vous parler de plusieurs techniques. D'abord, euh, une technique de soins. De soins, mais aussi euh, d'analyse, qui s'appelle la biorésonance, que je trouve très intéressante, ce qui m'a permis de faire une analyse globale de comment j'en étais là où j'en étais maintenant, pour faire un petit peu un bilan et puis trouver euh, une manière euh, d'équilibrer les choses. Euh, D'autre part, donc, un programme dans lequel je vais rentrer avec un, une nouvelle technique qui fonctionne avec des fréquences vibratoires, qui s'appelle ILY, -E H-E-A-L-Y et je vous en parlerai un petit peu plus tard quand j'aurai mieux testé euh, tout cela Voilà. Euh, d'autre part je suis revenue à fond dans tout ce qui était programme euh, j'ai envie de dire de compléments alimentaires de choses comme ça euh, puisque j'essaye de rééquilibrer à la fois le côté euh, vitamine, système immunitaire euh, vitamines, les différents niveaux euh, pour que le corps fonctionne et à euh, bah, chaque fois ça permet de découvrir un petit peu voilà. et enfin, pour toutes les personnes qui autour de vous ont euh, un cancer et euh, qui peut-être ont besoin d'aide, soit pour en parler soit pour aller euh, euh, échanger avec euh, bah, leur méthode hein, puisque c'est souvent, euh, j'ai envie de dire, le cancer c'est un chemin au long cours c'est-à-dire qu'on... Ah, c est, c est, on ne peut pas courir plus vite, mais en même temps, c'est tous les jours que l'on agit euh, par son alimentation, par sa motivation, euh, par le fait de rencontrer des amis, euh, d'être motivé, soutenu, d'arriver à se soutenir soi-même aussi euh, avec sa propre force et surtout de trouver de l'aide. C'est pour cela que je vais quand même parler également de l'association « Espoir métabolique » que l'on retrouve donc sur Facebook, je vous mettrai le lien une prochaine fois. Et puis, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus longuement, mais heureusement que ce groupe existe, parce que depuis, j'ai envie de dire, le, le soutien et l'entraide qui se passe avec les différentes personnes qui sont liées à ce groupe depuis déjà plus d'un an, grâce à cela, grâce aux analyses, grâce aux recherches, à, à l'étude à la fois des naturopathes et de certains malades, eh bien, on peut comprendre que certains compléments alimentaires marchent mieux que d'autres. Et C'est quand même une grande aide de pouvoir compléter la façon dont on fonctionne par rapport au traitement pour bah, soutenir en permanence et retrouver un équilibre d'énergie de tous les jours. C'est quand même très important. Alors Je vous dis à très bientôt pour parler de toutes ces découvertes. À bientôt, bonne journée.